d d d d d Et salut à tous les amis, donc c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative euh, en raison de mon silence par rapport aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc euh, comme vous le savez, euh, cette semaine j'ai tourné pas mal de vidéos, donc mes abonnés bien sûr et mes viewers, voilà. Je. Alors je sais pas euh... Alors c'est par rapport à une chose, c'est que certaines personnes ont mon Skype et euh, commencent à. Comme dit mon ami Hendrix, voilà, c'est quand je n'ai pas de nouvelles cartes, il n'y a personne. Mais quand j'ai des nouvelles cartes, vous êtes limite là à m'agresser pour avoir les nouveautés. C'est génial. Donc j'ai pris, voilà, pris une décision. Voilà, j'ai pris une décision. Donc là, euh, j'avais des petits trucs à faire là pendant ces, cette dernière semaine. Donc je les ai fait. Je suis resté silencieux par rapport à ça parce que c'est euh, mon choix. Alors, la raison pour laquelle je vais vous, je pose cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer une chose. Que vous êtes intéressé par les cartes, c'est très très bien. Ça, j'ai rien à redire. Euh, mais le problème, c'est que vous savez pas à quoi m'échanger. Alors, alors, parce que, bien sûr, j'ai dit que je prenais un peu de tout. Donc, donc la chose en question est, euh, si vous êtes intéressé par les, euh, donc les, les, les, les boosters des grandes vitesses rapides des riders grandes vitesses roïdes voilà c'est les cartes qu'il y a donc elles, elles sont derrière moi hein. c'est j'ai pas vous voulu cacher elles sont derrière moi elles sont triées et tout alors la grande question est alors j'ai vous demander de enfin pour de m'écrire un message donc uniquement sur, sur YouTube sur Facebook ou par mail le prochain que je vois euh, me mettre un truc sur Skype, je le banne direct J'espère que c'est compris Parce que même, même quand je me mets en... Je vais vous expliquer un truc Même quand je me mets en occupé ou en absent Les gens se permettent de, euh, de m'envoyer des messages Alors je suis peut-être occupé à faire autre chose, entre guillemets Et vous vous permettez de m'envoyer des messages Ça je ne supporte pas voilà, c'est. Je suis sur Skype parce que c'est. Je parle à Hendrix, je parle à Presse59, je parle à d'autres personnes, et j'ai pas envie d'être harcelé de messages tout plein, tout plein, tout plein. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, euh... oui, donc je disais, euh... dites-moi ce que vous recherchez. Dites-moi un exemple ou deux ou trois d'exemples de cartes que vous pourrez me passer contre et moi je vous tiendrai au courant euh, euh, on va dire quasiment quasiment euh, 24 heures ou voire grand max une semaine après voilà c'est pour ça que je, je préfère euh, faire comme ça parce que c'est euh, <rire> voilà quoi c'est euh, comme vous pouvez le, le enfin comme vous pouvez le je pense le savoir quand euh, Même si vous faites vous, vous faites des ouvertures et tout euh, Ce qui m'énerve le plus en fait c'est que C'est euh, quand je fais des ouvertures comme ça Quand je fais des ouvertures euh, La plupart du temps Donc euh, c'est des échanges où Ça me va très bien Je suis très content des échanges Mais le problème c'est que On va dire je dépense quand même mon argent Pour, pour vous hein, voilà. euh, Comment dire et je me retrouve avec pratiquement plus rien en main. Donc, euh, peut-être qu'après, je peux... Ah, peut-être qu'après, euh, je peux travailler sur autre chose. Mais bon, voilà. Après, euh, deuxième sujet, c'est que... Je vais mettre en trade mon deck euh, conseiller. Parce que c'est... Je vais mettre en trade mon deck conseiller. Parce qu'en fait... Euh, je l'ai là, comme vous pouvez le voir Donc je ne le traite pas euh, une carte par une carte, je le traite tout entier Voilà, donc le deck conseillé c'est, euh, je vais vous le montrer hein. Mais c'est parce qu'en fait je m'aperçois que la strat du jeu ne me plaît pas Tout simplement Donc vous avez vu qu'il y avait quand même quelques cartes conseillées dans mon trade binder Donc ça c'est celle que je n'utilise pas Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est euh, enfin, ce que j'avais réu... commencé à réunir pour euh, le deck c'est en sachant que voilà, je regarde, je trie, et bien sûr, euh, si dans les cartes que si dans les cartes que vous avez vues, bon, bien sûr, euh, vous allez me dire, ouais, mais ça, ça sert à rien que tu nous fasses. Trader ton jeu conseillé et tout parce que voilà il y a, y a moi il n'y a que quelques cartes. Eh ben moi je suis désolé mais je, je suis comme ça. Il n'y a, ah, a que celle-là que j'ai vais Voilà, il n'y a que celle-là que j'ai vais Sinon tout le reste Il sera à l'échange. Donc je le trie devant vous, vous le voyez pas mais je le trie devant vous Voilà pour pouvoir euh, Ranger les choses dans le alors a priori dans l'ordre Alors excusez-moi Il n'y a qu'une carte piège que j'ai mis dedans et que je vais garder parce que j'en ai besoin Donc je vais vous montrer ce... euh, le deck constellé Donc bien sûr il sera toujours dans cette petite boîte blanche Voilà hein Donc on va commencer par les cartes pièges. Donc euh, corne de la bête fantôme euh, Météor de la constellée, euh, Vaccin mortel max la moitié ou rien, la corne de destruction, météore de la cour scellée, un troisième météore de la cour corne à la bête fantôme, Puissance renais... puissante renaissance, Dispositif d'évacuation obligatoire, statut à motif d'angoisse, quasi-continuité, on passe aux cartes magiques, donc on va vite ranger ça, parce que ça ce sont des cartes pièges. saint de la Constellée. Carte du Ciel de la Constellée, Settlement de la Constellée, Formation du Feu tenki. Carte du Ciel de la Constellée encore, Centaure de la Constellée, Berceau d'étoiles de la Constellée, Ceinture de la Constellée, pardon, j'ai dit 100 ans mais c'est ceinture Berceau d'étoiles de la Constellée, toujours Formation du feu Tenki Ceinture de la Constellée Sentiment de la Constellée Encore une formation du feu Tenki Et après on va passer au monstre Donc je, je dis bien, donc, je vous dirai quand même les, les cartes qui sont en étrangère. J'en ai, ai quelques-unes. Donc, euh, Zouben Emeralchi de la Concellée. Voilà. Euh, Siat de la Concellée. Ras de la Concellée. Léonis de la Concellée. Siat de la constellation Aldébaran de la constellation Léonis de la constellation C de la constellation Aldébaran de la constellation Siat de la constellation Pollux de la constellation Alguédi de la Concellée Aldébaran de la Concellée Pollux de la Concellée Cause de la Concellée Léonis de la Concellée Race de... Race... Alag de la Concellée Algedi de la Constellée. Euh, Algedi de la Constellée, toujours. Cause de la Constellée. Préapest de la Constellée. Donc ça, c'est l'extra deck. Euh, Pleiades de la Constellée. Adès de la Constellée. Oméga de la Coscélé. Hop. Euh, Pléiades de la Coscélé. Oméga de la Et alors, j'en ai une en française et une en espagnol, je crois. C'est deux Ptolémée M7 de la Coscélé. Voilà. Donc après, s'il y a des cartes qui. Je vous rappelle quand même que j'ai des cartes de la course qui sont euh, dans, dans le trade binder. Donc euh, si vous voulez des cartes euh, constellées, en plus qu'il y a dans le trade binder, il n'y a pas de problème. Ça me ferait plaisir de m'en débarrasser. Donc hop, pendant que j'y suis. Voilà, mon petit bouquin qui est là. Pour. Alors, où est-ce que je l'ai mis Je Non, j'en ai pas. Voilà, j'avais mis une force miroir dans le deck, mais bon, je, je... voilà, je la garder parce que j'en ai besoin. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que le troisième point, eh ben, c'est que je vais continuer à faire des vidéos. Alors, euh, oui. Alors, alors. Autre chose, avec Andrix, on va, on va faire des, des, des, des let's play sur Pokémon Emerald+. Euh, bon, je sais pas si ça va vous intéresser. Mais sachez que pour le moment, je vais pas m'attaquer à tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Tag Force sur PSP. Parce que déjà de une, il euh, y, y en a qui me manquent. Voilà. De deux, c'est qu'il faut que je, je programme l'émulateur pour pouvoir jouer avec le PC. Donc ça, je, je vais prendre le temps de le faire. Tranquillement. Voilà. Donc après on va se faire sur Emerald Plus donc on va pas faire comme sur... ça va remplacer en fait les épisodes de Pokémon version maison parce que comme je l'expliquais sur une vidéo précédente euh, on a arrêté version maison parce que c'est euh, Andrix était bloqué donc je vais lancer les, les nouveaux let's play donc sur Emerald Plus qui est une hack de Pokémon Emerald et je peux vous dire que j'ai essayé elle est méchante hein. Parce que vous allez voir que on va, on va, on va bien s'amuser Voilà Donc après euh, qu'est-ce qu'il y a Donc Edge euh, of Gabriel aussi Ça, va, ça, ça risque d'être tourné pendant Je vous promets qu'il y aura un épisode Qui sera tourné pendant les vacances Enfin les vacances scolaires Après World of Warcraft Je sais pas euh, Qu'est-ce que je... Après oui, il y aura de nouvelles ouvertures aussi euh, par rapport euh, au tout dernier booster qui seront là Donc j'ai pris deux boîtes Donc euh, je, je les ouvrirai comme ça Mais je vous dirai, manque de peau et eh ben, manque de peau pour vous, eh ben elles seront peut-être pas attradées, je vais voir Donc euh, je, vais voir, je vais déjà voir ce qu'il y a, j'ai déjà analysé ce qu'il y a Je vais voir si ça peut être intéressant pour moi ou pas Et après on verra, voilà après, j'ai acheté aussi une mallette pour pouvoir ranger parce que ma, ma boîte en carton, elle commence à être bien fendue, voilà. Euh... Voilà. Euh, je compte aussi faire une vidéo de récap, alors avec mon téléphone, bien sûr, ça sera difficile. Mais de toutes les cartes que j'ai dans mes, dans mon... dans mon, dans... Dans... Dans tous les binders que j'ai, donc... Euh... Je vais vous montrer, donc ça c'est mon binder personnel où je garde. Hein. Donc euh, la taille, ça fait 4 fois ça. Ça fait la taille de mon trade binder, voilà. Ça fait la taille de mon trade binder. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi Après, euh... après, bien sûr, vous pouvez aussi.. Euh... Euh, c'est si vous en avez marre de voir du Pokémon et du Yu-Gi-Oh et que vous voulez voir essayer notre jeu, vous pouvez proposer aussi. Alors sachez quand même que je joue sur Rome Station. Euh, voilà. c'est euh, bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je peux essayer de voir aussi Donc. Euh... Ah oui j'ai toujours un petit problème de manette euh, Je peux pas bro je peux pas faire fonctionner Ma manette de Xbox 360 Sur mon PC Ça ça, ça c'est un gros problème J'ai laissé tomber pour le moment Mais je peux essayer d'éventuellement reprendre Comme ça vous, vous me verrez jouer euh, Comme ça avec la manette Au lieu d'être comme ça avec le visage euh, Voilà Donc après voilà, vous pourrez proposer des jeux Moi je demande que ça hein, vous faire partager un peu tout ça Euh après, euh, je peux aussi vous proposer de faire euh, du Pokémon version Malos Challenge, donc voilà. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. c'est un exploit que Hendrix avait fait il euh, y a quelques temps, mais euh, il avait joué qu'avec Malos, et moi je ne ferai pas ça. Alors sachez quand même que je reviens un peu à Pokémon Emerald Plus, c'est je ne jouerai pas en Nuzlocke Challenge, mais je prendrai une difficulté supplémentaire. C'est. Alors je capturerai uniquement les Pokémon que je vais me servir ou que je me suis servi. Voilà, tout simplement. C'est après le reste. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc sur ce les amis, Donc désolé de vous avoir pris euh, On va dire 15 minutes pour cette vidéo. Hein. Il y a, on en est à 16 minutes. Hein. 30 on va dire, donc si vous aimez donc si vous aimez toujours mes vidéos donc n'hésitez pas à liker, commenter partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et la, la petite annonce c'est que Andrix et moi nous allons tourner du Pokémon Emerald Plus séparément voilà alors c'est pas parce qu'on est brouillé non, c'est parce que on veut on veut essayer de voir ce que ça donne un peu quand euh, on ne joue pas ensemble parce que c'est... Euh... Voilà, moi j'ai, moi j'ai joué un petit peu hier soir. Euh, j'ai bien, je me suis bien amusé et voilà. Donc c'était pas mal. Allez, sur ce les amis, ciao tout le monde.